Ben écoutez, moi je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit, parce que ce projet ITER, il, il n'est pas pertinent dans la mesure où il arrive trop tard. Quand on voit le GIEC, qu'est-ce qu'il dit Il dit que pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut arriver à produire de l'électricité sans CO2 avant 2050. Or, quand on voit le projet ITER, c'est un projet qui a pris énormément de retard et le premier prototype pour fabriquer l'électricité, ça ne sera pas avant 2050. Donc on est en train de dépenser énormément d'argent pour un projet qui va arriver trop tard. Énormément d'argent, pourquoi Parce qu'au début, on nous a dit « ITER, 5 milliards d'euros ». On est à 20 milliards d'euros. Et quand je regardais l'autre fois le département américain d'énergie, il a estimé le coût ITER avec le fonctionnement à 65 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est vraiment surdimensionné. En plus, c'est un projet très démesuré, il est très centralisé, et il y a énormément de problèmes techniques. On veut essayer de mettre le soleil dans une boîte, et on est incapable de fabriquer la boîte. Il y a des problèmes de disruption, etc. Et comme disait mon collègue Mariscou, c'est un projet même qui est antidémocratique. Nous, les parlementaires, on n'a pas la codécision. C'est dans le cas du traité Euratom et il n'y a que les États membres qui décident. Donc il faut quand même qu'on revoie les choses de façon rationnelle et à mon avis, ITER n'apporte pas la solution au réchauffement climatique.